Christelle de Foucault, une, une recherche d'emploi, ça s'enclenche en connaissant bien toutes ses compétences, mais est-ce qu'on connaît toujours l'étendue de ses compétences Bien souvent, en fait, on ne connaît pas l'étendue de ses compétences. On a tendance à les minimiser, notamment les compétences transférables. On ne réalise pas toujours qu'on a des compétences qui se développent hors du cadre professionnel et qui peuvent se développer dans le cadre personnel, que ce soit dans la vie associative, que ce soit en pratiquant un sport, que ce soit en s'impliquant auprès de personnes. Et ces compétences-là ont aussi beaucoup de valeur. Euh, D'où l'importance de se faire aider, de se faire accompagner, de pouvoir bénéficier d'un regard, voire deux regards extérieurs, pour réussir à déceler ces compétences et surtout ces fameuses compétences transférables. Alors, je vous propose que l'on découvre ensemble maintenant une méthode qui permet de détecter ses, ses compétences et ses habiletés, la méthode d'appui à l'orientation par la simulation, qui est une méthode développée à Pôle emploi et qui permet à, de détecter chez un, une personne les euh, habiletés pour occuper un poste et d'identifier s'il y a euh, coïncidence ou écart par rapport aux attentes des employeurs sur ce type de poste. On utilise cette méthode sur les métiers tels que employés polyvalents de restauration, euh, également auxiliaire de vie. Euh, je vous propose donc d'en de, parler concrètement avec Sandrine Cambefort, qui est conseillère à l'emploi à l'agence Pôle emploi de, de Digne. Euh, Sandrine, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière fonctionne cette méthode concrètement c'est une méthode qui est basée sur des exercices très concrets de mise en situation, comme les actes professionnels qu'on exerce dans le métier. Euh, par exemple, ça va permettre de déceler des potentiels de qualité personnelle, principalement. Les habiletés, mm -hmm. ce sont des choses qu'on a en soi, qu'on n'acquiert pas... Euh de manière technique, ne s'apprennent pas. Par exemple, sur le métier d'auxiliaire de vie, on va vérifier si la personne a des qualités d'écoute, de patience qui sont essentielles à ce métier, mais aussi des choses on, auxquelles on ne s'attend moins. Par exemple, garder son sang froid ou avoir de la réactivité pour faire face à des incidents de la vie qui sont aussi indispensables dans ce métier. Donc ça permet aux personnes aussi de révéler leur potentiel, mais aussi de se confronter à d'autres représentations du métier auxquelles ils ne pensent pas nécessairement. Et à Digne, vous avez utilisé cette méthode tout à fait, cela permet aussi d'inviter des gens à aller dans des métiers auxquels ils ne pensent pas nécessairement, notamment dans les métiers de serveur, pour lesquels nous avons des difficultés de recrutement. Euh, cette méthode de recrutement et de, d'évaluation a permis de donner envie à des gens d'aller vers le métier de serveur pour lequel ils avaient des représentations qui ne correspondaient peut-être pas tout à fait à la réalité du métier. Et ensuite, les gens qui ont eu envie d'aller vers ces métiers-là, nous avons permis leur employabilité par des formations un peu plus techniques pour qu'ils soient opérationnels auprès des employeurs. Sont des besoins qui avaient été identifiés localement. Merci Sandrine. Donc, si vous êtes intéressé par cette méthode, rapprochez-vous de votre conseiller référent. Nous venons de voir donc qu'il existe cette méthode pour repérer ses, ses habiletés, mais il existe également des, des outils accessibles sur les réseaux de manière digitale euh, et auxquels vous pouvez accéder 24 heures sur 24. Je vous propose de découvrir un de ces outils. Paul Farnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Skillero. Euh, une entreprise donc, qui propose des euh, outils qui permettent d'identifier ses compétences. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus précisément ce que vous faites à Skilero Oui, tout à fait. Alors Skilero, en fait, c'est une plateforme qui propose des tests de compétences métiers dont l'objectif est de permettre à des demandeurs d'emploi de prouver leurs compétences et leur motivation vis-à-vis de ces métiers-là. Le constat de base, c'est que euh, quand on émet une candidature, on a 46% de chances de ne pas être euh, accepté, parce que le recruteur n'a pas euh, décelé chez un candidat les compétences. Techniques nécessaires euh, pour le métier. Et nous, on souhaitait proposer une solution entièrement gratuite pour euh, un demandeur d'emploi pour prouver euh, ses compétences en passant un test sur la plateforme Skillero. Donc concrètement, euh, vous pouvez aller sur Skillero et rentrer un métier, donc le métier sur lequel vous souhaitez euh, euh, bah, émettre une candidature, et passer un test qui va durer une trentaine de minutes qui vous posera des compétences concrètes sur euh, le secteur, votre compréhension du métier des compétences techniques, du savoir-être, etc., et à la fin de ce test vous aurez un graphique qui vous présente vos compétences sur 4 à 8 euh, axes euh, qui vous permettra de voir bah, les compétences que vous maîtrisez déjà parfaitement mais aussi les compétences sur lesquelles vous avez encore un petit peu besoin de, de travailler et euh, si vous le souhaitez euh, en tant que demandeur d'emploi vous pouvez accepter que ces compétences et que votre profil soient mis en ligne sur la plateforme et visibles par des recruteurs et donc l'idée c'est que les recruteurs viennent voir euh, par exemple la base de candidats sur le métier d'auxiliaire de vie et puissent voir les compétences de chacun des candidats dans cette, dans cette base et envoyer des demandes. Donc c'est le recruteur qui va émettre du coup une demande, une offre d'emploi directement auprès des, auprès des demandeurs et forcément au mieux vous réussissez ces tests de compétences, au plus vous êtes visible au plus vous aurez d'offres qui arriveront rapidement. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples d'entreprises qui ont eu appel à, à cette méthode et à cet outil Oui. Alors, bah, par exemple, on travaille avec le groupe SOS qui recrute des auxiliaires de vie ou des auxiliaires en puriculture euh, sur, sur la base donc, de tests qui sont passés par des candidats sur, sur Skidero. Euh, et puis, on a d'autres métiers qui sont un, un peu plus atypiques, comme par exemple des conducteurs de train. Mm -hmm. euh, SNCF recrute 1000 conducteurs de train par an euh, via, via notre plateforme et via une formation euh, suivi d'un test, donc euh, tout ça encore une fois est entièrement libre et, et gratuit sur, euh, sur la plateforme vous passez euh, quelques heures à suivre une petite formation sur le métier de conducteur de train et quelques tests tout au long de cette formation, et au mieux vous réussissez euh, cette formation là, au plus vous montrez que vous y passez du temps et que vous êtes motivé par ce, ce métier, euh, au plus vite, SNCF vous recontacte pour vous proposer un entretien. Donc c'est la première étape d'un processus de recrutement. Ce n'est pas, pas la seule et unique porte d'entrée, mm -hmm. mais c'est une porte d'entrée qui est privilégiée parce que le demandeur d'emploi a fait l'effort de, de montrer qu'il était compétent et motivé sur, euh, certains, sur certains métiers. Merci. Nelly, est-ce qu'il est possible de voir comment fonctionne concrètement ce qu'il est donc vous pouvez avoir facilement accès à Skillero depuis la plateforme App Store. Vous arrivez sur la page d'accueil qui vous propose un accès candidat ou un accès recruteur. Vous allez euh, du coup accéder à la liste des métiers sur lesquels vous pouvez tester vos compétences. Actuellement, il y a une trentaine de métiers euh, mais cette liste euh, augmente régulièrement. Lorsque vous allez faire le test, c'est des questions sur le métier, des questions sur les compétences techniques. Les questions sont chronométrées, vous avez un temps limité pour y répondre. Et à la fin, vous allez avoir en résultat un diagramme par rapport à vos compétences qui ont été testées. De son côté, l'employeur qui recrute quelqu'un va pouvoir mettre en adéquation les compétences recherchées avec les compétences des personnes qui ont passé le test et du coup leur proposer directement une offre d'emploi. Ici, vous avez un exemple des compétences attendues par le recruteur et des compétences en orange du candidat qui a passé le test récemment. Merci Nelly. Christelle de Foucault, qu'apportent ces méthodes de recrutement par rapport aux méthodes de recrutement plus traditionnelles alors, ce que ces méthodes apportent, c'est la possibilité de découvrir euh, des compétences transférables, mais aussi un côté évolutif chez les personnes, puisque maintenant on n'a plus des carrières linéaires, les postes évoluent au sein même des entreprises, et les entreprises recherchent cela, ce qu'on appelle des profils évolutifs. Et euh, grâce à ces méthodes, on peut déterminer aussi euh, quel est son type de profil et comment il peut évoluer dans une entreprise. Merci Christelle. Donc on a vu dans cette séquence qu'il était important de travailler sur les aspects de sa personnalité, qu'il était important également de faire le point sur ses compétences ses savoir-faire. Mais il reste une phase essentielle dans la recherche d'emploi, c'est la confrontation au marché du travail.